Nous allons examiner comment créer une activité test dans Moodle. Premièrement, il faut savoir que l'activité test requiert la présence de banques de questions. Donc, examinons préalablement si des questions sont disponibles à l'intérieur du cours. Donc, je clique sur l'engrenage et je m'en vais dans « Questions ». Il y a présentement plusieurs questions dans le cours que je vais utiliser afin de créer l'activité test. Je désire avoir l'activité ici à la semaine 5. Donc, je vais me placer ici en mode édition et me diriger jusqu'à la section souhaitée. Ici, semaine 5. Donc, ici en bas à droite, on retrouve Ajouter une activité ou une ressource. Et je vais choisir l'activité nommée Test. Je vais cliquer Ajouter. Et je vais placer ici le nom. Donc, ici, je vais marquer Question à l'élève. 100. Régler quoi que ce soit, seulement minimalement enregistré et afficher. On m'indique ici si, qu'aucune question n'a encore été ajoutée, donc je vais aller modifier le test. Modifier un test, c'est ici, mais c'est aussi ici qu'on le retrouve. Donc, le chemin par défaut, je vous dirais, apprenez à utiliser l'engrenage, puis passez par ici, modifier le test. Donc, euh, qu'est-ce qu'on remarque ici, c'est qu'il n'y a aucun, aucune question. Donc, euh, nous allons ici à droite cliquer sur Ajouter. Une question, hmm, je vous le déconseille, il s'agirait de créer une nouvelle question. Et puis, euh, c'est très déconseillé. On vous recommande fortement euh, d'utiliser une question de la banque de questions ou encore une question aléatoire provenant d'une banque de questions. Donc, allons-y pour de la banque de questions. On aperçoit ici la catégorie. C'est La catégorie, en fait, c'est le nom du, du cours ici. Puis, on voit l'ensemble des questions. Donc, je vais cocher toutes les questions. Et je vais apporter dans l'activité test toutes les questions de ma banque. On voit les notes donc pour chacune des questions. Et puis, la note... Euh, sur laquelle le travail sera ramené. Donc, je vais enregistrer ça. Et j'enlève mon mode édition tout de suite après être revenu à ma page d'accueil. Et allons voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Question à l'élève. Faire le test. Et je vois ici la présence là, de huit questions. Donc, ce sont des questions de différents types qu'on va vous démontrer tout de suite après la présentation. Voilà.